On est de retour avec Marco Vingendaire à srafh 88.1 et 106.7 à la question métier. Continue sur le même sujet, Marco, puis euh, parle-nous de... Euh, continue avec l'histoire. Certainement. Alors, euh, donc, on, on, on a fait le topo un peu là, sur qui ils étaient, ces, ces hommes-là, les conditions de leur voyage et tout. Euh, et là, on va, on va rentrer un peu plus dans, les, les, disons, l'esprit qui habitait ces, ces hommes-là. Donc, euh, ça part avec les prédispositions des, des coureurs de bois. Alors, euh, ces, ces gens-là, généralement, c'était des Canadiens nés, euh, nés sur le continent, fils de, de, de pères qui avaient eux-mêmes été euh, avaient fait de la traite. Donc, dès, dès leur enfance, les jeunes Canadiens entendaient euh, les, les récits les histoires que les, les traiteurs, que les coureurs de bois euh, racontaient. Euh, donc, ils, ils vibraient à leurs exploits, ils vibraient à leurs ruses. Euh, et lors des, des, longs, des longues veillées euh, durant dans, dans les hivers canadiens, ben, on peut imaginer l'assis au bord du feu, le récit de, de, de, de, des aventures des coureurs de bois qui devaient impressionner les enfants, les adolescents. Évidemment, éveiller leur désir de liberté, leur désir d'exploration, d'aventure. De, Donc, c'était vraiment la, la soupe dans laquelle les, les jeunes Canadiens grandissaient. Puis, on peut comprendre que cet archétype du coureur de bois qui, lui, travaillait main dans la main avec les Premières Nations, ben, on, on peut comprendre que les, ces jeunes-là vieillissaient, grandissaient en, en, en, en ayant comme modèle ces euh, hommes et ces euh, et amérindiens également, donc euh, ça forge tout un imaginaire au niveau d'une société euh, dans son ensemble. Euh, dans, on peut comprendre aussi dans les tavernes, euh, dans le tumulte des, des, des tavernes, c'était des histoires euh, que les coureurs de bois racontaient, les, les gentilhommes qui revenaient des, des bois, tout ça. Fait que, même quand on n'avait pas fait de courses de bois, de, de voyages de traite, on ne pouvait même pas, on pouvait pas passer à côté de, de cet imaginaire-là parce qu'il était, il était omniprésent. Donc, euh, c'était vraiment quelque chose qui a, qui a façonné, disons, l'essence même de la, de, la, de la culture canadienne. Et euh, donc, les, les jeunes, bien, ils commençaient très tôt euh, à, à, à, à, mettons, se lancer dans des aventures comme celle-là. Fait qu'ils faisaient des petites expéditions de quelques jours pour aller chercher, par exemple, des peaux d'élan, de la viande à euh, euh, euh, partir en raquette pour faire des petits échanges comme ça. Donc, on, dès, dès, dès, euh, dès la jeunesse, là, on, on commençait à s'initier à ce genre de, de voyage-là. Et euh, donc, ça, ça permettait de, de, de, de grandir là-dedans. Ça, ça permettait d'avoir cette expertise qui était bâtie sur sur des années. Donc, savoir manier un canot d'écorce, apprendre à se déplacer, à survivre en forêt, savoir hiverner, euh, dans toutes sortes de conditions euh, et, et ces faits d'armes-là, ben ça revêtait une grande grande importance dans la façon euh, dans laquelle la masculinité canadienne s'est bâtie. Donc une sorte euh, cette vision du grand homme canadien, ben était façonnée par euh, ce que c'était ces traits que les coureurs des bois euh, euh, incarnaient et portaient, portaient en eux. Euh, il y a aussi d'un point de vue plus euh, plus disons euh, spirituel, d'un point de vue plus euh, mythologique aussi. Euh, donc, le, le monde des coureurs de bois, c'était aussi la rencontre entre le folklore euh, canadien, européen et la mythologie amérindienne aussi. Euh, donc, euh, par exemple, euh, ben, on, on, on allait tout au long de la journée, on, on, on, on avironne, donc à chaque coup de, de, de, de pagaie dans l'eau, ben, on, on voulait garder les rythmes, donc on chantait toutes sortes de chansons. Euh, beaucoup de ces chansons-là sont encore connues aujourd'hui à la Clairefontaine, nous étions trois capitaines. En roulant ma bulle, ma, ma boule plutôt, euh, la violette Dandon, la violette dondée, euh, l'Aviron, le Bon Vent, ça, toutes des chansons qui viennent de, de cette époque-là qui permettaient finalement de rythmer le rythme, donc, la, la, la vitesse à laquelle on, on avançait dans le canot, de synchroniser les, les coups de pagaie. Euh, et évidemment, bien, les, les voyageurs, voyageurs canadiens n'hésitaient pas non plus à, à agrémenter leur chant de roulement à la, à la mer indienne. Par exemple, quand on passait, il semble qu'on passait le, le cap de la Chine ben il était coutume là, de pousser des puissants cris de guerre donc euh, on, on intégrait là, cet ensauvagement, puis on en faisait on en faisait des traits euh, bien audibles euh, les, les voyageurs évidemment se plaisaient à, à se raconter toutes sortes de légendes des histoires des contes d'aventure euh, tu sais pour pour, disons, faire vivre l'imaginaire autour de ça. Un des thèmes les plus répandus, c'était la rencontre avec un ours. Donc, c'est quelque chose qui, qui a marqué, je pense, nos, nos sociétés dans, dans les, premiers, les premiers siècles de, de, de, de, leur, de leur existence. On aimait faire peur, par exemple, aux néophytes, là, avec toutes sortes d'histoires de monstres, de loups-garous, de cannibales, de fantômes, toutes sortes de, de créatures surnaturelles. Donc, il y a tout un imaginaire là, qui, qui existait autour de, autour de, de, de ces hommes-là. Euh, on pouvait aussi vraiment observer des, des frontières qui étaient poreuses entre le catholicisme et l'animisme autochtone. Donc, euh, dans le catholicisme populaire, il y avait beaucoup de place qui était accordée à la magie, euh, au monde invisible. Donc, euh, et les coureurs de bois, tu mettaient en œuvre toutes sortes de rituels qui voulaient être, rassurant euh, pour, disons, euh, intercéder entre les, les, le monde invisible et, invisible et le monde visible. Euh, et il y avait une culture chrétienne, évidemment, mais il y avait toutes sortes d'emprunts aussi qui se faisaient. Donc, euh, on, on allait faire des rituels pour demander la faveur de, des éléments de la nature. On allait évidemment aussi demander la protection des saints, euh, donc pour, euh, pour, pour s'aider la, devant l'adversité. La, et euh, donc, il y avait toutes sortes de, de, de, de, de rituels comme ça, on baptisait les novices qui, qui, qui, qui entraient dans l'arrière-pays. Le, dans le, dans mais c'est ça, on, on, on, finalement, ces hommes-là étaient livrés à eux-mêmes quand ils rentraient dans les pays d'en haut. Donc, euh, ils s'accordaient des libertés à l'égard des prescriptions qui étaient qui venaient de l'église, la, de la, de du clérical. Et euh, donc, on avait toutes sortes de phrases. Par exemple, on, on, on disait « on va laisser le bon Dieu à Montréal » ou « on va mettre le bon Dieu en cash » quand on s'en va dans les pays d'en haut. Ce qui, se passe, ce qui se passe au chalet reste au chalet. C'est un peu, finalement… Un, un, un dérivé de, de ça. T'sais. Donc, euh, c'était des hommes qui, qui, qui allaient vraiment euh, s'en sauvager, qui, qui quittaient un monde pour en embrasser un autre. Et euh, il y avait toutes sortes tout sort d'enchevêtrements au niveau des pratiques chrétiennes, au niveau euh, au niveau des, des, des, des rituels autochtones aussi. Par exemple, donc on, on offrait des, des offrandes aux forces de la nature, euh, on faisait toutes sortes de, de, de rituels à certains endroits. Euh, les en coureurs de beau étaient très sensibles, très réceptifs là, aux prouesses des hommes et des femmes médecines. Euh, pour euh, solliciter ces gens-là, des fois, pour les soigner, pour prédire le succès d'une expédition ou euh, toutes sortes d'autres, euh, euh, mettons, euh, euh, éléments comme ça que, que ces hommes et ces femmes médecines pouvaient, pouvaient amener. Et il euh, y a toutes sortes d'histoires qui sont rapportées aussi. Georges Dugas, un, un, au 19e siècle, là, un prêtre qui a rapporté toutes sortes d'histoires de coureurs des bois. Euh, fait que dans, dans le livre là, le, le Nouveau Monde oublié, euh, vous pourrez justement là, aller euh, vous délecter de, de ces histoires-là. Euh, Sont-elles vraies ou non, on ne le sait pas, mais euh, sont, sont rapportées. Puis, euh, quand on croit que, que la, la magie existe un peu, bien, on peut se laisser, on peut se laisser porter un peu. Euh, et donc, ces coureurs de bois, c'était des hommes qui étaient fiers, qui étaient indépendants, qui étaient téméraires. Ils se glorifiaient de leur force physique, de leur endurance. De leur caractère intrépide, le mépris du danger carrément. Et c'est des gens qui se souciaient peu du lendemain, disons. Ce n'était pas, pas des gens qui, euh, qui étaient portés à acheter des assurances euh, comme c'est comme devenu, euh, devenu une grande industrie aujourd'hui. Ce n'étaient pas, pas des clients modèles, disons, pour euh, le domaine de l'assurance. Euh, et et ces gens-là, pour comprendre, c'était le, le continent entier qui leur était ouvert. Donc, c'était des, des gens qui, euh, qui avaient un terrain de jeu qui était pratiquement infini. Et euh, pendant tout ce temps-là, quand on parle d'un continent, qui leur était ouvert. Euh, donc, c'était un terrain Dieu fabuleux, mais les colons anglo-américains, euh, eux, n'avaient ben, toujours pas réussi à traverser le massif des Appalaches dans toute cette période-là. Donc, ça donne une idée sur le type de, de personnalité que, que ça prend pour aller comme, comme ça au-devant de, de, de territoires sauvages, au-devant de, de, de nations amérindiennes très, très exotiques, très dépaysantes. Et puis, euh, c'était ça, c'était ça nos ancêtres, les hommes qui avaient le goût de l'aventure, qui n'avaient pas froid aux yeux. Euh, puis, donc peut-être le, le, dernier, le dernier bloc par rapport à, à, à ces, ces, ces hommes, la, la, la traite des fourrures, euh, je pense qu'il y a, a d'une part, de, de, c'est important de comprendre l'impact qu'ils ont eu sur le développement de la colonie. Donc, il y avait une grande importance évidemment économique et politique parce que l'alliance franco-amérindienne, elle a été portée par ces hommes qui sont devenus les intermédiaires. C'est eux qui étaient des, des, des vrais diplomates, qui allaient forger les alliances. Donc, c'est eux qui ont permis d'asseoir cette... Cette colonne vertébrale de la, l'alliance franco-amérindienne pour que la, la Nouvelle-France puisse, puisse exister. Et euh, donc, c'était grâce à eux aussi que la, la couronne française pouvait se, se revendiquer pratiquement d'un continent entier comme, comme étant souverain de, de ce territoire-là, alors que dans les faits, bien, c était, c est, ce, tout ce territoire-là était-elle... Était, Pouvait être revendiqué à cause de la bonne entente qui existait avec les Premières Nations et euh, c'était une réalité très, très différente sur le terrain que ce qu'on qu racontait, disons, dans les, les lieux de pouvoir en, en Europe. Euh, ces hommes-là sont devenus des icônes culturelles de l'identité nord-américaine euh, et carrément des exemples vivants là, de la mixité, des, du métissage des peuples. Alors, je pense que c'est quelque chose qui, qui mérite d'être célébré. Euh, sur près de trois siècles, ces gens-là, donc, se sont avancés euh, vers l'arrière-pays, euh, vers les, les grandes plaines et bien au-delà sont d'ailleurs, on sait qu'ils qu ont, qu ont joué un rôle même jusque sur la côte ouest américaine, canadienne. Euh, leurs petits camps dans l'arrière-pays, dans le continent, se sont transformés en petites villes, euh, qui se sont transformées en cités éventuellement. Saint-Louis, Duluth, Sainte-Marie, -Sain -Sain -Sain -Sain -Saint Détroit, Des Moines, euh, Bâton-Rouge, Lafayette, Nouvelle-Orléans, Cap Girardeau, plus en Louisiane, ce sont toutes des, des, des villes qui ont été fondées d'abord par, par des Canadiens, euh, notamment. Donc, euh, c'est un rôle important dans l'histoire euh, des Amériques carrément, mais ça a été, disons, enterré beaucoup au cours des, des derniers siècles, euh, et évidemment, le phénomène métis découle de, de l'héritage de ces hommes-là. On sait qu'il y a des métis dans l'Ouest qui sont nés, donc des, les descendants d'aujourd'hui, c'est les descendants de ces unions, de ces coureurs de bois canadiens avec des femmes au giboué, cri, assiniboine et, et beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, il y a l'héritage franco-métis euh, sur tout l'Ouest américain. Euh, je vous invite à écouter Serge Bouchard qui en parle euh, toutes sortes de, de personnages canadiens qui ont, qui ont carrément là, participé à l'écriture de, de, de l'histoire de, des États-Unis euh, et évidemment les métisses de l'Est qui euh, donc, sont en train de se réveiller. J'espère que leur reconnaissance... Euh, va suivre, mais c'est aussi donc les, les, les héritiers de, de ces gens-là qui, qui sont allés se mélanger avec les Premières Nations et qui, qui étaient leurs partenaires. Et malheureusement, au fil du temps, bien, le rouleau compresseur capitaliste de l'Empire britannique a fini par écraser ce rêve d'un monde d'un monde métissé, d'un monde euh, ensauvagé, disons. Et les Américains, les Canadiens anglais, même les Québécois, qui ont commencé à écrire leur histoire nationale au 19e siècle, ben ils se sont gardés, disons, de faire ressurgir l'archétype du coureur de bois qui était vu comme une sorte de héros subversif euh, qui était proche des Amérindiens, qui, eux, étaient jugés primitifs euh, par les tenants de la suprématie occidentale. Donc, on a enterré ces personnages-là puis on a tenté de les faire un peu disparaître de la mémoire collective. Et euh, ben c'est ça, tu sais, le la... Même euh, les, les historiens euh, habiter une sorte de, de, de l'élite, même ca canadienne, française qui était habité par une peur de passer pour des sauvages, bien, ont effacé finalement euh, l'ambiguïté du coureur de bois. Euh, puis l'ont transformé en une sorte de, de pionnier d'une colonisation française, euh, civilisatrice, catholique, euh, à, à, à, à, mettons, à sens unique, disons. Euh, donc, on a évacué l'autochtonie qui habitait euh, ces hommes-là. Et il euh, faut savoir que ce pas les seuls en, Am en Amérique euh, au fil des, des, des siècles. Tu as les Backwoodsmen dans, dans les colonies anglaises, tu les Indian Traders en Caroline du Sud, les traiteurs écossais aussi autour de la Baie du Son qui se sont beaucoup mélangés avec les, euh, les Cris les, les Premières Nations de la région, les boucaniers des, des Caraïbes, les Yaneros de l'Orénoque, les Gauchos de la Pampa en Argentine. C'est toutes des, des histoires, puis ça j'espère je, qu'un jour euh, on écrira leurs histoires à eux, à ces groupes-là aussi. Bah, de rebelles finalement qui parsement l'histoire des Amériques, qui avaient en commun un amour de la liberté, puis qui avaient en commun aussi un lien euh, particulier avec les Premières Nations, euh, donc souvent des, des alliances avec, euh, avec ces, avec ces groupes-là. Et euh, les traces contemporaines de l'héritage des coureurs de bois bien, sont toujours présentes, euh, disparaissent de d'année en année, mais sont encore là, puis je pense qu'il est encore temps d'en de, de, retrouver la mémoire. Euh, un, un fait comme ça, bien banal, mais les, les camionneurs des temps modernes, ben, c'est des descendants finalement des coureurs de bois. Parce qu'à la place d'avoir euh, un gros camion rempli de marchandises, d'avoir un canot. Donc, c'est exactement le même rôle qu'ils jouaient. Donc, c'est des descendants, puis euh, il y a toute une culture du, du camionnage. J'écouterai Serge Bouchard encore une fois, qui, qui a fait son doctorat là-dessus. Euh, de nos jours, les voyages de chasse, de pêche, euh, qui relèvent d'une sous-culture masculine qui découle là, des, des coureurs de bois, des bûcherons. Donc, on, comme je disais, tu sais, ce qui se passe au chalet reste au chalet. Euh, tu sais, puis on, on, a, on a, disons, cet espace qu'on se donne pour partir d'un bois, pour donner un peu de liberté. Les voyages dans l'Ouest aussi, qui étaient bien populaires dans les années 60, 80. Euh, encore aujourd'hui, tu sais, des de, jeunes qui partent, qui partent vers l'Ouest euh, à l'aventure, tu sais, ça, ça découle d'un certain héritage. Et ce qui est arrivé, c'est que dans les années 60, bien, avec la, la Révolution tranquille, le mouvement souverainiste, il y a une sorte de repli territorial qui s'est opéré et qui a comme détaché finalement les, les anciens pays d'en haut, donc les grands lacs, la traite continentale des, des fourrures, ça a été détaché de la mémoire locale. Donc, c'est quelque chose, je pense, qu'on qu on, qu on a perdu, qu'on a évacué. Euh, et euh, ben, je crois, mon souhait, c'est qu'avant que les fils de notre mémoire ne se rompent jusqu'au dernier, Bien, de redécouvrir ces personnages historiques, euh, ça serait, je pense, quelque chose d'important parce que ça nous offre une occasion unique d'avoir un peu de recul, un peu de réflexion sur les mots profonds qui affligent notre société d'aujourd'hui, euh, qui affligent aussi ou qui sont qui découlent d'une amnésie de notre propre identité nationale, ce qui l'habite, cette identité-là. Euh, je pense à l'amour de la liberté, l'amour de l'aventure de la vie, d'aller de, de, au devant de l'inconnu, d'aller de, de, de, à l'aventure, c'est quelque chose de profond. Euh, le respect de l'autre, le respect de la nature, l'amour de la nature, c'est des traits qui étaient très, très ancrés dans ces hommes-là, dans cette caste-là. Et des valeurs aussi, les, la, la, la, la valeur de, de la, du courage devant l'adversité, la solidarité de l'entraide, on se tient les coudes quand les choses euh, se corsent. Ça, c'est des valeurs qui étaient, qui étaient profondes, profondément ancrées dans, dans ces, dans ces groupes-là. Et euh, ben, c'est ça, ces hommes-là, c'était des vrais intermédiaires culturels qui sont vraiment nés de la rencontre de deux civilisations, euh, et, et l'incarnation humaniste le rêve de Samuel de Champlain qui était, on, on se rappelle qu'il avait dit nos fils mèneront vos filles, nous formerons qu'un seul peuple ben, d'une certaine façon ces hommes-là, ces coureurs de bois euh, qui ont débuté avec les truchements ben, c'est l'incarnation, l'essence humaniste du nouveau monde que Champlain voulait créer et euh, cette, euh, cet héritage-là euh, ben, ce nouveau monde-là frappe à la porte de notre mémoire aujourd'hui plus que jamais et euh, en tant que Québécois, en tant que franco-canadien et aussi, je pense, en tant que francophone de ce continent, en tant que franco-nord-américain, euh, je pense que c'est une histoire qui nous appartient à tous. Et euh, je pense de la redécouvrir, c'est un cadeau qu'on peut se faire. C'est un cadeau qu'on va faire aussi aux générations qui vont suivre, qui vont, qui vont naître dans une, dans une société où, où, où, où la mémoire, elle, elle, est, elle est présente, elle est transmise, elle est valorisée, elle est célébrée. Donc, c'est un peu le topo que, que je veux faire sur ce sujet vaste. C'est juste une porte que, que, que, que ça ouvre, dans le fond. J'espère que les gens vont vouloir en savoir plus. Évidemment, mon livre offre, offre des, des, des informations, mais au-delà de ça, je souhaite qu'on puisse, qu'on se mobilise collectivement puis qu'on aide à d'éterrer cette histoire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir à nouveau, beaucoup de choses qui nous sont, qui nous sont oubliées. Et euh, ça, gardons les yeux vers l'avant vers avec, euh, avec un regard vers l'arrière aussi. Oui, je, aussi, peut-être tu pourras nous dire, euh, nous expliquer la différence entre l'attitude anglaise et francophone là, tu sais, euh, dans tout ça. Ben, disons, euh, à, à haut niveau, cette différence-là, euh, les coureurs de bois, il euh, y en avait très peu dans les colonies euh, anglaises. Euh, c'était une disposition, une posture qui était beaucoup plus ouverte ouvert vers l'autre, beaucoup plus curieuse, euh, beaucoup plus prête à apprendre de l'autre, prête à, à, à s'ouvrir finalement. Donc euh, comparativement aux, aux anglo-saxons euh, qui voyaient les Premières Nations comme étant une sorte de nuisance euh, qui occupait un territoire qu'eux convoitaient, euh, donc, il n'y avait pas d'ouverture de cœur. Il n'y a pas eu ces échanges culturels, ces partenariats, ces unions. Tu sais. Donc, ce qui caractérise, caractérise vraiment le, le, le, le colon canadien euh, et en son centre, le coureur de bois, c'était justement cette ouverture vers l'autre, cette, euh, cette capacité à aller au-devant et euh, avec le cœur ouvert. Donc, euh, c'est quelque chose dont vraiment on peut, on peut être fier. De ton opinion, c'est est quand est-ce que ça a infiltré… Euh... Euh, l'attitude des Français, ça, des francophones. Ben, vraiment, dès le tout début, si on, on regarde l'ensemble de l'œuvre, la manière que la colonisation française s'est installée sur le territoire, ben, le rapport de force a toujours été en faveur des Premières Nations tout au long de, en tout cas, de, durant une, une bonne partie de la Nouvelle-France. Et ben, qui dit rapport de force en faveur des Premières Nations dit euh, donc que, que les Français se doivent d'avoir euh, une certaine humilité un certain respect tu sais, de, de, de, de cette de cette place que les Premières Nations occupaient déjà. Et euh, donc, pour moi, ça, ça semble être clair que les, les origines de la, de la colonie, euh, l'existence de la traite des fourrures, la, la présence de l'hiver euh, qui venait, disons, fragiliser les efforts de colonisation, euh, la puissance militaire que les, les Premières Nations pouvaient déployer aussi, c'est venu, euh, disons, euh, obliger les Français à, à se faire finalement, à, à, à leur, à leur nouvel environnement, tandis que les, les, les Britanniques, eux, euh, ont, ont, ont, dès le départ, ont transformé cet environnement-là selon ce qu'eux voulaient en faire. Donc, euh, il n'y avait pas la même humilité, disons, devant, devant l'autre. Aussi, il y avait un respect mutuel parce qu'ils s'appelaient frères, euh, entre les autres et les Français s'appelaient frères. Premier, en commençant, c'était cousin, mais ils sont demi frères. Tout à fait, tout à fait, puis euh, à bien des égards, c'était littéralement vrai parce qu'il y a eu des, du métissage génétique, euh, il y a eu beaucoup d'union, tu sais. Mais Effectivement, c'était une autre attitude complètement, tu sais. puis euh, un élément, tu sais, dans, dans, en Europe ou dans les hautes dans les sphères de la société coloniale, euh, il y avait peut-être certains discours euh, racistes sur les, les Premières Nations, des discours qui venaient, disons, faire des, des sortes de postiches de ces, de ces gens-là. Euh, mais sur le terrain, tu sais, c'était une réalité, réalité bien différente. Les Canadiens qui vivaient dans la vallée du Saint-Laurent, les coureurs des bois qui allaient dans les grands lacs, en Acadie aussi, c'est tout, tout aussi vrai. L'Amérindien, c'était un humain en chair et en os. C'était un voisin, c'était un, un partenaire, c'était un allié. C'était un, un frère, c'était un, un, un amoureux, un ami. C'était une réalité euh, bien différente. Donc, nous, Canadiens, nos ancêtres, on, on découle, on a comme héritage une culture qui a, qui a, qui a su respecter ces Premières Nations du temps de la Nouvelle-France. C'est vraiment après la Nouvelle-France, après la conquête de l'Empire britannique, que le, le contexte s'est transformé parce qu'il y avait des nouvelles règles du jeu, il y avait un nouveau système en place. Un système qui se voulait être capitaliste, un système qui n'allait pas accorder de place aux Premières Nations dans dans le dans l'espace qui, qui était dominé. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est très, très important de capable de, de, de clarifier, de départager, de, de disons, les, les époques. Et euh, ce dont je parle, euh, cette Nouvelle-France, ben elle, elle existait. Euh, avec ses propres, ses propres règles, et la, la, les Français avaient compris que euh, c'était dans l'Alliance qu'ils allaient pouvoir prendre pied en Amérique, et cette alliance-là, oui, en elle, il y avait un, peut-être une graine de, de, de un désir de domination, mais c'était pas, un, pas une trajectoire qui s'est voulu euh, disons, exclusive, au contraire, c'est une trajectoire qui s'est voulu euh, une trajectoire de métissage, finalement. Donc, euh, c'est des différences fondamentales, puis... J'espère qu'on va être capable de faire la lumière là-dessus puis de départager les choses. Parce qu'il faut vraiment parler, nommer les choses de la bonne façon. Et l'après-conquête, c'est une époque qui est très différente de l'avant-conquête. C'est beau. Je te remercie beaucoup, Marco, pour avoir venu encore un autre épisode. Le prochain sujet, ça va être… Cette fois-ci, le prochain sujet, on va parler des Amérindiens domiciliés de la vallée du Saint-Laurent. Euh, et on va parler également de la grande peine de Montréal de 1701. Donc, euh, d'autres sujets euh, méconnus et absolument fascinants et passionnants. Oui, des sujets qui ne sont pas très, très bien compris non plus. <rire> non, exactement. Donc, euh, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, oui, certain. Merci beaucoup pour avoir participé à CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier. À la prochaine émission. Merci, à bientôt. Okay.